Maître Nguyen c'est gourmand Maître Nguyen Et si on pouvait récupérer la quête Qui est la quête de Nguyen Nous permet de choisir à chaque fois aussi <rire> T'as tellement de choix à chaque tour, Ce serait dingue Bon déjà on a un token Goat goat goat Oh waouh Oh waouh Découvre un uran. Pour deux on peut découvrir un uran mais on se moque. Hein. C'est dommage parce que c'est bien ça. mais Je crois qu'on va prendre le toc. Et on va prendre le collectionnel. Bon déjà beau départ. Ah en vrai c'est pas si mal ça avec une pièce. Est-ce hein. qu'on prend un deuxième Non. Ah Je gèle si jamais j'ai un pouvoir de Xirella ou une connerie comme ça. Vas-y au 3, dès qu'elle se fait attaquer, elle prend plus 1 d'attaque. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Ça et pouvoir hein, pour le coup, ça, ça rentre bien. Ice block, Ice block, Bob, Bob, Ice block, Bob, Bob, <rire> merci, Bob. Ah, j'ai invoqué le Bob, hein. je l'invoque pas souvent, hein. je dois l'invoquer une fois par semaine, mais là, j'ai invoqué le Bob, The Willy really Bob, <rire> The Real Bob. Hein. Merci bro ou papa pardon <rire> on perd quand même hein, mais bon ils sont lents hein ces petits ces petites merdes hein oh, par contre va falloir gif faut, faut, faut monter là ça dépend du pouvoir mais je pense faut monter On va geler lui ou on gèle les deux En vrai si on gèle les deux, on a plus 4 plus 2, ça devait des monstres. Les je crois qu'on va geler les deux, c'est plus 4 plus 2. Vous êtes dans la en vrai c'est des meilleurs, c'est mieux que des tavernes 3 je crois. Enfin, je sais pas, ça me paraît ok. Mais... Après ça dépend si la taverne elle est bonne, j'achète dedans mais. Taverne bonne, c'est quoi C'est genre une taverne avec une peut-être Faire attaquer 20 fois vos serviteurs. Là, c'est cool, ça, sac. En vrai, le sac, franchement, il, est... il rentre hyper bien dans les curves. Après, salle du trésor, c'est sympa aussi. Hein. Mais en vrai, c'est moins fort que sac, non Parce que sac, c'est 3 pièces, potentiellement, parce qu'on peut prendre les cartes de Bob. Après, ça, faut que ça compote, quoi. Ça c'est très lent. Je pense que ça c'est plus rentable parce qu'il y a le côté polyvalent, je peux renvoyer dans la mimine. Je peux me boardlock. Enfin, je peux m'empêcher de me boardlock. Ça, c'est bien avec Bet. On va faire le, le sac. Il est étrangement pas cher. Ah merde, mais je pourrais pas jouer les deux fois, putain, je suis con. Non, je suis totalement neuneu, moi, en fait. Désolé, hein. Franchement, je pensais... En fait, dans ma tête, j'allais geler deux fois. Mais non, je change de pouvoir. Euh, bref. Bon, c'est pas très grave. On va sûrement juste prendre Philactère. Ah, il est à 24, lui, donc ça a pas de sens. Bah, en vrai, on a pas grand-chose à prendre. Ah, zut. Ça sert à rien. Bah, pff, en vrai, je vais juste up et puis... Je Je passe. Hein. Ah ouais my bad, my bad, j'ai mal compté. Bon en vrai ça change rien, c'est juste que j'avais pas de pouvoir quoi. C'est juste que j'avais pas de pouvoir. On a du retard. En fait on a un, un, un bloc donc c'est pas si grave. On est taverne 3 sur le tour 7, donc ça c'est. On a un tour d'avance entre guillemets. Oh c'est pas mal ça non de raison. Chaque serviteur de chaque type. Bah, Je pense que c'est pas mal, Floraison. Attends, up. En fait, c'est bien pour la quête. Ça rajoute deux stacks de quête. On vend ce petit lolo. Et on va acheter ça. En vrai, on est à 24. On a, on, entre guillemets, on a du retard de tempo, mais c'est normal, on a... Un tour d'avance par rapport à ceux qui, seront, qui viennent d'arriver dans la 3. C'est pas si grave. Je sais pas si il est si bien ce dragon T. Hein. En vrai il est devenu que 2-3. C'est quand même un peu faible. Là. Le problème c'est quand il attaque il fait rien. Je sais, je sais pas. Après, là j'ai pas beaucoup de créa donc il, il, il y a pas trop de créatures avant. Il nous manque 14, donc on l'a en deux tours, le sac. On a 8 manas, 14, ça veut dire qu'il faut 6 de plus, à part si on a 2 pariots. En vrai, avec 2 parios c'est bon. Bon, c'est bien, ça, ça va filer un peu, mais... Ouais, man Non, pas là-bas Non, non Le geôlier Bon, il a un niveau de retard. Hein. Pas trop, je prends 5. Ça me va. Par contre, là, on va, pas, on va rester 4. Allez, rien. Ça arrive mmh mieux. On veut ça. C'est que pendant le combat. Hein. Donc, ça marcherait pas. Ça donnerait des pv mais que pendant le combat, je sais pas si c'est si, si bon. Au pire ça se dort. Plus un, plus un, dès qu'on se fait attaquer. pas trop. Non, je pense qu'il y a mieux. Ah ça par exemple c'est mieux. Bon, euh. Rade l'Empire ou ça Ouais, peut-être la brute, en vrai. Ça, c'est mieux quand même. Hein. Franchement, ce, ce Uran, il, il envoie du bois. Hein. Si j'aime partout, le gars, là pour le moment. On a game, je suis le roi du monde. Hein. Non, rien. Ça arrive, même au meilleur. C'est un mana l'éclairage. Peut-être que je voulais prendre Savannah, mais peut-être faut juste up. De chaque type, ouais, comment ouais. je, je vais tempo un peu quand même, alors ça. Une de ses euh, ça c'est strong. Hein. Fort lui, hein. va mettre une belle tartine. Hein. J'ai bien fait de tempo là hein, parce que sinon je peux fais... Bah ils sont nuls à chier ces dragons, pardonnez le langage mais ils sont vraiment trop mauvais. Ah, ils sont horribles ces dragons, sérieux. Bah ouais, Là par contre nous faut à game. est-ce que tout se passe bien Ça, c'est pas mal, quand même. L'hydre. L'hydre, on met les gemmes dessus. Je pense que l'hydre. Lead... Ouais, lead, ça me paraît cool, mais. On oh, va un mini-myrmidon. Ok mais c'est drôle pour la ah on a dit que les dragons ils étaient tellement horribles qu'on va les virer hein. après ils ont ils ont c'est le seul avantage drôle un là et tout ça en attendant la game quand on aura la game en fait l'hydre elle sera bien post game aussi lui il est trop strong Là, je suis à 9, mais j'ai Ice Block. Et hein, franchement, vous n'est pas de nul nul. Hein. On veut loquer un brut, je pense pas. Merci Tar, tar Gork pour le Prime. Merci à toi. Merci beaucoup, c'est super généreux. Et merci à Cantfar également. Merci à vous. Merci, merci du soutien. Salut JLV31, bienvenue à toi. Non, je frise pas. Frise pas. Ah c'est cool hein. Ah lui il est vraiment fort. Oh. Et meilleur que l'autre en fait, il est beaucoup plus polyvalent. Et ça, sinon, tremble terre. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Un autre ou pas? Je pense pas, hein, il faut à game là. Ah, sinon, il y a Agam gamme à il n'y a pas que à gamme. Il y a à gamme euh, Elise? Je pense pas. Un gars, je pense que c'est bien de faire les éclairs. Pas là. Ah il y avait le taunt, j'aurais pu taunter le chevalier de RC peut-être. Cache bien le agam Ou la gamme à gamme hein. On est bien là. Est-ce qu'on a d'autres à 5 En fait la question c'est est-ce que 6 ça a du sens Franchement la 6 ça ne m'intéresse pas. Après il y a la Tissa qui serait incroyable avec les gemmes peut-être. Bon, essayer d'avoir la Tissa, mais Ah voilà. Ah, oh, C'est sympa ça. Le raison sinon. On va prendre deux fois mieux. Oh, lui on va l'acheter, lui on va l'acheter Ah j'ai oublié de mettre des gemmes là-dessus, je suis désolé Ah tant pis ah, Faut que j'aille un peu vite parce que y a pas mal de tricks là Pour la game ça va être compliqué Voilà. ça dégage ça je garde mais j'ai déjà une bête vous allez me dire ah je pense c'est ok quand même Vraiment pas sûr du play mais. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Merci Nietzsche quatre merci pour le soutien. Ouais, il a des bons trucs, lui, il a ça. Il y a les forts mobiles qui sont sympas. On se sort bien. Garde l'ice block. Très bien. On va falloir virer des trucs, par contre. Oh, on vire. Euh... Lui, on va sûrement le garder. Peut-être on vire les cailles. Ah le dragon en vrai. Ah, lui, en vrai on va virer à gamme à gamme je crois. Et euh, on va le garder, on va virer le dragon. Oh, J'ai déjà un naga remarqué. Allez. Ah non mais je peux remonter un truc. Ça hein. je fais ça. C'est une sacrée armée que vous formez ah, là. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Je crois que je vais le faire maintenant. Euh, pardon. J'ai assisté à la véritable fin des corps. Ah, bien joué! J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une sacrée armée que vous formez là. Lothar peut être ok, non? Oh, what the fuck! J'ai glissé. Là, je vais partir en mode Théotard? Parce que là, je commence à avoir des races. Bah, c'est pas évident en vrai, parce que je peux un peu faire tout. Je peux tout faire là. Trop lent? Bah, en vrai, non, pas trop lent. Hein. Ah, plus rapide c'est quand même compliqué. Hein. Ou bon, alors tu poses ton cerveau, mais dans ce cas là il n'y a pas un play comme ça à la fin. <rire> Je sais pas, Théotard ça me paraît ok, mais sans être dingue. Il n'y a plus Explorateur des Récifs, hein. la carte est un peu nerfée. Hein. Euh, dur à dire. Oh, on a ça, ça et ça. On le dragon. J'ai envie de taunter des trucs. En fait, je peux garder les 4. Hein. Et on vire, Brad.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 Ah, C'est pas cher ça en fait. Hein. Je n'ai peur de rien, sauf des souris. Je n'ai peur de rien, sauf des souris. Vous vous débrouillez vraiment bien. Ah je me débrouille hein. Voilà j'aurai des gemmes au prochain tour. Je vais essayer de tonter les petits Théotards également. Avec ça je pense que je peux. J'aime bien l'idée du Théotard en vrai. Parce que je fais quand même pas mal de mana. Enfin je fais pas mal de mana. J'ai, En fait j'ai, je compote un, un board qui est déjà bien bien compoté. Ça me paraît ok. Pourquoi pas booster amalgam avant de le vendre ouais, Je peux mais j'ai pas la, le, le temps de réfléchir à ce genre de choses. Toi tu peux parce que t'es derrière l'écran et peut-être que tu penses à d'autres choses et pas à celles que je pense, tu vois, l'idée. Je pense qu'à ma place tu peux pas trop penser à ça. Enfin euh, c'est trop anecdotique pour vraiment prendre du temps à réfléchir là-dessus. Euh, des dragons, on s'en fout, on va prendre ça. Donc là en gros on va remonter euh... Oui. Ah. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. trucs. Ah il est là. Bah tant pis pour le baron non. Après baron c'est quand même pas mal. Hein. Non baron quand même prochain tour. C'est plutôt quelque chose comme ça. Il est magnifique ce board. Hein. Il est sublime ce bord. C'est marrant, t'es dans la pression du jeu et nous on commente pour te perturber. T'arrives à jouer avec une main dans le dos Ouais j'ai l'habitude. Et c'est vrai que jouer en streamant c'est difficile. C'est plus difficile forcément que. Je dirais deux, trois fois plus difficile que jouer sur le chat. Merci Nico pour le prime, merci beaucoup. En fait, c'est un régalade cette game parce qu'il n'y a pas de murloc. Typiquement, ce genre de compo, elle est un peu compliquée à faire quand il y a les murlocs parce que. Bon, après, là, on a héroïne. Mais vraiment, sans murloc, c'est une histoire de stats. Et franchement, en stats, on fait vraiment des jolies choses. On a mis en place un setup qui est super beau. On va remonter euh, en gros un ah, on a dit pareil mais c'est de tonter euh, le petit loulou. Ah ouais je vais quand même up euh, parce que j'aimerais bien quand même les tripler Ah je peux Baron, je sais pas trop. Non il a carré avec lui. Hein. Lui, il est incroyable. Franchement, lui, il est lui il peut passer ta 24 sans, sans broncher. Hein. Franchement, ce gars-là. Bah, surtout dans cette méta sans Murloc. Quand il n'y a pas les Murlocs, les, les provoques ont... Ont... sont rois. Hein. Je sais pas. Baron, c'est très fort. Il est à 13. On peut peut-être essayer de le finir maintenant. Je, je me suis gouré de taunt bah, être en... <rire> Juste, pour... <rire> Juste pour ça Je vais pas le faire On va quand même le mettre first <rire> Juste parce que j'ai mis le snid sur le mauvais <rire> Je vais pas le faire Ça m'ennuie trop Bon il a moins de stats que nous Mais Il est pas mal quand même Aïe ça ah, pas cool, pas cool. Après, il a pas mal de stats quand même. Hein. Il s'est bien tapé. Ah, dommage. Ok. On a le bloc. Hein. On a le bloc. C'est chiant, son... Bon, t'avis forcément, c'est un peu chiant. On là, la partie. C'est un, bon, un bon perso de... de finale, de heads up. On va jouer à la stat ou pas Je pense que c'est ok. Je vais vous faire un bon prix. Bien sûr, un bon prix, bien sûr. Allez-y, engagez une de ces recrues. Que la corruption s'étende. Fiez pour aller. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Oh, on ouais. aurait pu faire ça avant, bon oh my god. Erreur de sequencing. Le fléau va vous consumer. Voilà. Ouais, J'aime bien mon board, hein. je sais pas trop ce que ça va donner, mais on a pris beaucoup de stats sur ce tour. Hein. Lui c'est pour casser un boubou que je le mets là. Eh, nice, je suis à 63%, je suis devant. Vamos Je suis devant, je m'en fous, si je perds, je suis devant. Je préférerais gagner quand même. A droite Non à droite Non, à droite non le pyrite du monde On y retourne hein, à la castagne. On y retourne. On y retourne à la castagne. Un vrai pouvoir. Un vrai pouvoir. Hein. Il faudra un Leroy là. Baron Doré, bah, ça n'existe pas. Hein. pas Baron Doré. dire ah, il serait cool non, on peut pas attaquer first avec ça oh, déjà c'est pas la même Ah on est monstrueux là sans déconner on perd jamais non on joue 100% là on est monstrueux Franchement on, est... on perd jamais je pense Ah il est relou le gars il est relou sérieux On gagne quand même hein. Ah c'est pas le bon hit mais Ah ça a pas cassé boubou Ouais ah, je pense que l'hydra le fait Non mais sérieux mais c'est pas c'est incroyable ces attaques là N'importe quoi Ah je suis encore vivant Vamos vamos. Ok pff, Arrêtez de m'emmerder là Laissez-moi me focus il est, On est tour combien On ah, est tour 16 Ah j'ai un play Arrêtez de m'emmerder Mais j'ai un play quand même hein. Ça c'est garde furie Oh alors non, attendez, j'ai le, le play. F de play, attendez. Ah ouais non, vise ah. le plus petit. Putain. Ça ça sert à rien, on est d'accord. En vrai c'est l'heroïe hein. Ah non mais rois ça marcherait pas Ah si. Est trop chaud là. Est-ce que ça sert un petit. Euh... En vrai, c'est qui meurt en premier. Ah non, pas si je fais ça. Ça sert rien. C'est de la merde en vrai. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais... <rire> Il me vole, Ouais, ça c'est cool déjà. Pour le coup, ça c'est bien. Ouais, ah, mais arrêtez avec ces hits. A droite, à droite. Ah, je perdu. Non, mais à chaque fois, c'est le... C'est scripté. Je vais faire un procès à Blizzard, c'est bon, j'ai décidé. Bah ouais, bon. Encore trop lent. Bah, élevé je suis désolé, je te mets 5 minutes, hein. Prochaine fois, je te signale pour harcèlement. Ah, ha je suis gaffe, hein. Je, je tiendrai parole. Ah, zut. Zut zut, zut, zut, zut, Ah, c'était dur, hein. C'est une sacrée game. Hein. Ah, le panda, c'est toujours des belles games. Hein. Ah là là. Alors, en tout cas, le le truc avec les tonnes, là, on n'a pas assez profité de lui, mais au moment où on a profité, c'était bien débile. Hein.